Salut, salut, ici Anne de Plaisir Keto. Ici, on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage des idées, des astuces, je fais des recettes, des expérimentations, je fais des tests, je fais des challenges parfois pour aider à vivre un mode keto, c'est tout, sans se prendre la tête. Alors aujourd'hui, j'ai pensé à faire une journée keto dans ma vie et plus, et plus parce que après cette journée keto, les plats que je vais vous montrer, ce que j'ai mangé ce jour-là, j'ai choisi un jour de la semaine pour partager avec vous mes repas. Et je m'inspire du menu, de, euh, du plan, du système Simpli Keto. Simple Keto, simple. <rire> pour que vous ayez un peu une idée. Et puis vous me dites si vous trouvez que c'est des menus... Qui ont l'air bon. Alors, je vais partager ça avec vous euh, cette journée-là. Et plus parce que je vais aussi, euh, j'ai aussi filmé mes plats des jours d'après. Donc, je vais défiler ces plats-là et vous allez voir comment tout a l'air tout succulent. Et c'est bon, c'est bon quand même. C'est bon, je peux vous, euh, euh, je peux vous assurer, c'est bon. Alors, pour commencer, donc ce jour-là, je me rappelle plus si c'était lundi ou mardi. En tout cas, ce jour, j'ai commencé donc par. Euh, des céréales, céréales keto, et ça tombait bien parce que j'avais plus de céréales, euh, mes céréales keto que j'avais fait c'était déjà pratiquement fini, donc ça tombait tout à fait bien, j'ai donc euh, fait ça, et la recette elle est très très simple, c'est juste euh, la farine d'amande avec quelques noix, on écrase tout, et on étale sur euh, du papier parchemin, et on met au four à feu doux, on cuit quelques minutes, et euh, on laisse donc dorer. Et puis, on le détache parce que ça a l'air comme une galette. On le, on casse, on le détache, on les graine un petit peu. Et on conserve. Moi, je conserve dans un verre, en, en enfin, dans un bol en verre. Je garde et ça peut tenir vraiment plusieurs semaines, plusieurs semaines. Hein. La dernière fois, ce que j'ai fait, ça a tenu, je pense, même des mois. <rire> parce que je mange pas ça chaque jour. Donc, ça, ça met quand même long. Et donc, euh, je, je me sers cela avec donc, des fruits, des fruits des champs et un peu de yogourt grec et voilà c'est tout à fait tout à fait bon alors pour le deuxième repas c'était euh, une salade je pense que j'ai pris avec euh, du café j'aime souvent faire mon petit café euh, deuxième repas de midi si vous re remarquez bien maintenant j'essaie je, de manger enfin comme j'essaie de suivre ce menu là qui propose donc petit déjeuner déjeuner collation et dîner ce qui fait que maintenant j'ai l'impression que je mange un peu plus mais puisque c'est test donc mon premier repas, c'est souvent autour de 11h. Et puis deuxième repas, parce que c'est souvent, souvent léger, souvent des salades. Je peux manger ça vers 13h après le soir. Et la collation, je prends souvent ça comme dessert du soir. Donc pour midi, c'était la salade avec mon café. Et puis tout simple, il y avait un petit peu de fromage là. Je trouve que ces recettes, enfin, son menu a beaucoup de fromage dedans. Je mange au fromage, mais je trouve que c'est un peu trop par rapport à mes habitudes. Mais bon, c'est un test. Et le soir, c'était tout simple. C'était des asperges, des légumes asperges ouais, avec du de haut de, de, de, de, de cuisse de poulet. Donc, tout simple. Et euh, j'ai fait des fat-bombes, des boules de gras avec juste la crème, euh, fromage en crème, encore du fromage. Et de, enrobé donc de noix. Et donc, c'est un goût un peu sucré parce qu'il y a de et puis voilà donc c'était ça pour mon repas de cette journée là et comme vous pouvez voir c'était absolument bon, absolument bon et donc, comme je disais, pour le restant de la semaine, j'ai donc filmé une panoplie de plats que je veux partager maintenant avec vous pour que vous ayez une petite idée. Et puis, bon, ça peut aussi vous donner des idées pour varier parce que souvent, euh, certaines personnes ont l'impression de s'ennuyer, ont l'impression de manger à peu près les mêmes choses. Et ça fait que, bon, on s'ennuie. Quand on s'ennuie dans les repas, dans ce qu'on mange, on a tendance à tricher un petit peu, à aller un peu hors de sa diète. Et puis voilà, donc voilà, quelques exemples d'autres repas. Donc vous avez là quelques idées donc, de repas que j'ai eu à consommer durant cette semaine et donc bon pour finir la semaine qu'est-ce que je fais hum, Ah oui, j'ai une activité à l'extérieur avec un groupe de personnes absolument <rire> euh, fantastique on a fait c'était l'idée de vraiment de travailler en équipe en team pour en fait c'était un challenge, c'était une course de 6 km. Je me, je me suis enregistrée à ça parce que je fais un défi actuellement avec euh, certaines personnes pour pouvoir, enfin, chaque jour, on, on envoie nos, les kilomètres, les kilomètres d'activité, enfin, les minutes d'activité qu'on fait par jour. Et donc, quand cette occasion s'est présentée, j'ai dit, « Oh, voilà, une occasion pour accumuler encore du temps d'exercice. » Et c'est comme ça que je me suis enregistrée et on a donc fait ça. C'était un et Et Ottawa, c'est une activité qui est euh, organisée dans plusieurs villes donc au Canada. Et... Et pas à croire que je me suis enregistrée à ça parce que c'est juste que c'était la première fois de ma vie que je me suis lavé autant dans la boue parce que c'est ça en clair on entre dans la boue, on a des chaussures. La boue était à l'intérieur de moi, partout, jusque dans les sous-vêtements, partout, partout, partout. C'était on était tous sales de boue à la fin. On se rince un petit peu, on se rince, mais quand tu rentres, tu, tu, tu, tu es sale. Vraiment, tu es sale. Bon, en tout cas, c'est la bonne boue, on va dire. C'est bio. <rire> Certaines personnes ont <rire> on, on fait des, des petites blagues disant que c'est bio. Ouais. En tout cas, c'était une belle activité sportive. Et ça m'a fait un petit coup sur mes pieds. Vous savez, quand je, je fais des exercices aussi longtemps, donc j'ai un petit peu mal le pied, mais je pense que je me suis déjà remise. Et puis voilà, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut essayer des choses. Il ne faut pas toujours... Euh, trouver des excuses. Et donc, voilà, c'est ça. C'était ça pour cette semaine. Une journée de keto dans ma vie. J'espère que ça vous donne des idées. Et si vous aimez des tels contenus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager à une personne à qui ça pourra aider. Et d'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir que du bon. À bientôt. Bye, bye.